Bonjour, mon nom c'est Corinne Ellison, j'ai 24 ans, j'étudie en génie mécanique. Je m'appelle Myriam Beauvais, j'étudie en sciences de l'image et des médias numériques qui est un bac du département d'informatique. Donc, euh, mon nom c'est Myriam Clich, je suis en sciences de tréor et j'ai 18 ans. Ben moi je m'appelle Catherine Verano, je suis étudiante en génie mécanique. Désormais, ce que je fais, je fais une spécialisation en bio-ingénierie. Euh, je m'appelle Melissa Godreau, j'ai 24 ans, en ce moment j'étudie à la maîtrise en chimie. Durant mes temps libres, je fais beaucoup de choses. Je fais du sport. Puis je fais du sexo à J'aime vraiment faire de la musique. Je suis des cours de danse. Je donne des cours de danse. Je fais de beaucoup de sport. J'écoute beaucoup de séries. si je vois des jeux vidéo. L'été, je joue au baseball avec le monde du département de chimie. Puis je fais plein d'autres activités aussi. En trois mots, mon démonétisme, je dirais, diversifié. Et passionnant. Les possibilités. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce bac-là, c'est que le génie mécanique, c'est vraiment important d'être polyvalent. Fait, chaque cours, c'est vraiment différent. On a un cours d'usinage, mais Ça, t'as des cours de communication, parce que c'est vraiment important que les communicaires génie. Donc, c'est des cours de maths, de physique. Fait, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment varié. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de travaux d'équipe. On euh, a un problème, on pense à une solution, on fait la conception de la solution, on fait un projet de feedback puisqu'on a la chance de fabriquer ce qu'on a pensé, de l'assembler puis de pouvoir le tester. J'aime la diversité du programme, j'aime le fait qu'on ait un bagage complet, j'aime aussi l'ambiance qu'on a avec les personnes du programme, puis à quel point on forme un groupe qui se supporte en, entre eux. En fait. bon, c'est la formation, c'est de l'informatique, mais qui est vraiment spécialisée au niveau du traitement d'image et du son. Ça permet d'aller travailler par exemple avec l'image, par exemple magnétique, d'aller faire des, des logiciels pour ça, pour mieux analyser les images, mieux les comprendre. J'aurais jamais pu penser aimer les maths, mais ça leur donne tellement une raison d'être. C'est vraiment passionnant quand tu peux voir qu ce que tu es capable de faire avec des maths, la puissance des maths. Mon but, c'est vraiment de réussir à faire la différence dans la vie de quelqu'un. C'est un peu pour ça que je pense aller en recherche ou en chimie, ou encore en, en, en, du domaine médical, parce que je me dis que c'est dans ce domaine-là que ça va vraiment avoir un impact sur les gens et sur leur qualité de vie. En tant que chimiste analytienne, ça va être de développer des nouvelles méthodes. Par exemple, avec toutes les techniques qui existent actuellement, on pourrait développer des nouveaux procédés pour le, désaliner l'eau, pour qu'elle soit potable à la consommation, on pourrait euh, analyser euh, dans les sols aussi, pour euh, la décontamination des sols. C'est un chimiste analytique qui fait ça. Puis ça, je pense que c'est important pour la santé, pour la qualité de l'environnement. En général, euh, on va optimiser des choses qui vont, quoi, euh, permettre que quand tu vas consommer, ça va te coûter moins cher, que tu vas pouvoir l'avoir plus rapidement, que tu vas pouvoir l'utiliser plus longtemps. Dans votre quotidien, en général, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, fabriquées, mais donc, Comment être marquée par nous. Si j'avais un compte à donner aux jeunes filles pour qu'elles s'intéressent aux sciences au génie, ça serait de s'informer, d'essayer, d'aller voir autour de nous euh, tout, euh, toutes les possibilités. Je sais vraiment que ça dépend de ce que je fais là, que c'est pas utile. Que le génie, les sciences, ça fait pas peur de croire en elles parce que les filles, on peut vraiment apporter quelque chose de positif dans une équipe. On pense vraiment différemment. Puis on passe à des trucs que les gars n'auraient pas pensé nécessairement. Hein? Fait, de, de se dire qu'on peut aider la société juste par notre façon de penser, c'est vraiment bien. Je pense que je leur dirais de ne pas avoir peur d'être différente, de ne pas avoir peur s'intéresser à un, un domaine qui est surtout masculin. Juste, l'aspect humain du génie est assez négligé des fois. Fait, en bio-ingénierie, c'est important d'être empathique et d'avoir un peu l'aspect de voir génie la terre aussi, pas juste la, la bébelle qui est derrière. En étant en sciences très arts, on réalise vraiment qu'il y a un côté humain en sciences, que les sciences qu'on pratique en laboratoire ont un impact direct sur la vie des personnes autour de nous, puis que c'est comme ça qu'on peut faire les découvertes. Il y a vraiment un lien qui se fait entre les sciences humaines et les sciences de la nature. Les sciences, puis les génies, ça définit vraiment notre monde aujourd'hui, puis c'est la place où est-ce que si tu dis, moi plus tard je veux changer le monde, je pense que c'est. C'est une des places où -ce il faut aller pour échanger le monde.